Euh, ça me dit oui ou non Bien sûr, acte 8. Mais alors ça se manifeste Acte 9, comment acte 10, acte 11, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Mais comprennent quoi Qu'est-ce que vous voulez Parce que là aussi, quand je pose des questions aussi simples, qu'est-ce que vous voulez, vous voulez Si vous voulez le retrait d'Emmanuel Macron, c'est pas possible, vous avez bien compris. D'ailleurs, vous n'êtes pas en situation de le demander, pardonnez-moi de le dire comme ça non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Ben en Il euh, y a eu une élection il y a 18 mois. Je veux dire, vous êtes qui pour demander que le président de la République se destitue Moi, je m'appelle Jérôme Rodriguez et je ne suis ben, pas satisfait de son travail. Et quand un patron n'est pas si satisfait de mon travail, il me dégage. Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous vous rendez bien compte que ça. ce type d'argument n'a pas de sens. Il faut argument, quand même que des gens sur un, un plateau, un un plateau un vous disent que vous dites n'importe quoi. Mais parce vous, que si personne vous ne vous, vous dit, on dit... on dit quoi qu qu précisément là-dessus... On ne dit pas n'importe quoi. Si vous attendez qu'Emmanuel Macron démissionne, ça Je suis désolé. Aujourd'hui, les Français font face à une situation que Monsieur Macron n'entend pas. Aujourd'hui, les Français font face à une situation que les Français, que M. Ma Macron n'entend pas. OK Aujourd'hui, le non. principal personne Qu qui nomme vous... Macron, c'est nous. On n'est pas content de son non. travail. Non. Vous, Donc, on doit se le, le jusqu'à 5 ans. Vous n'avez pas, pas, pas, pas, pas le monopole non, du non, peuple. Je pas, en pas en le moi, monopole je veux pas du Mais savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez Ça, ça m'intéresse. Aujourd'hui, je veux qu'on, moi, moment. à mon titre personnel, oui. et je pense à l'idée de beaucoup de jaunes, qu'on remette un petit peu l'humain au cœur du problème. D'accord Qu'on arrête de nous prendre pour un prix. Qu'on arrête de nous prendre Alors, pour Alors, on un est d'accord Mais on je est d'accord Je dossier. finis, monsieur. Mais Pro. concrètement. Qu'on arrête de nous prendre pour des taxes. Hum. D'accord Déjà, ce serait déjà pas mal qu'on remette un petit peu l'humain au cœur des choses, que ce soit à l'échelle française, européenne ou mondiale. Mais ça, ça s'entend. D'accord, bien sûr que ça s'entend. Mais quand Mais il dit je veux foncer dans l'Élysée et je veux rentrer, non, dans non, non, arrêtez chose. avec cette histoire de bah, foncer. C'est pas arrêté. Ce Écoutez-moi, moi aussi j'ai envie d'aller à l'Elysée. Moi aussi j'ai envie de voir, j'ai envie de rentrer dans l'Elysée. parce que j'ai envie de simplement, avec toute courtoisie, m'adresser mm -hmm. à la personne qui nous fait du mal actuellement. D'accord J'y vais pas pour manger la moquette, j'y vais pas pour casser les belles, les belles peintures, j'y vais pour discuter avec une personne qui nous a dit venez me chercher. En tout cas, le débat, euh, voilà, j'ai pas Je dis simplement. de parole du débat dans cette émission, Véronique euh, Jacquet. Oui, il y a quelque non. chose. Et alors d'abord, est-ce que vous êtes vous-même. Euh, euh, comment dire Parce que pour que les gens euh, qui, qui, qui nous écoutent comprennent, est-ce que vous, êtes, vous vous estimez comme un leader de euh, Gilets jaunes, un représentant Est-ce que vous représentez une, Un témoin une... acteur. Mais est-ce que vous êtes une je communauté suis témo... Je suis témoin depuis que 40 ans. vous êtes tout seul Je suis témoin depuis 40 ans de cette situation oui. en France. Je vais, je vais vous dire un truc, monsieur Pro, que j'ai dit sur un autre votre plateau, si vous m'interrompez pas, d'accord J'ai 40 ans, 79. Génération sacrifiée et polluée. On s'est pris de Tchernobyl. Biberon bisphénol, jouer au phtalate Je finis, Monsieur France, Pro, de avec... de Monsieur Pro, quoi, Monsieur je, dire... Pro, mais je non, finis, mais c Monsieur quoi, Pro, je finis, Monsieur Pro, je finis. En France, arrêtez de dire n'importe quoi. Ah, vous aussi, quoi. vous croyez que le, le, le, oui, le oui, nuage a fait le tour. Vous êtes, c'est n'importe le, quoi. Le, le, le, le, nuage, nuage, le nuage. nuage a fait le tour. Mais arrêtez. Vous le avez les conséquences de Tchernobyl sur votre santé On est une génération polluée quoi qu'il Arrêtez. c'est n'importe quoi. C'est vous qui dites que c'est n'importe quoi. Mais non, parce que c'est n'importe quoi. Vous êtes génération sacrifiée. Oui, on est une génération sacrifiée. On est obligé d'entamer le dialogue avec vous. On est une génération sacrifiée que vous voulez. Et pollué. et je veux pas de ça pour mes enfants derrière. Mmh. Moi, c'est perdu, d'accord bon, En tout cas, et je mmh. me battrai pour mes enfants. Mais vous avez, non, raison, là aussi. Mais vous avez raison, mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux de quoi Mais il y a un Tchernobyl, il n'y a pas une conséquence en France. Il n'y a pas une c'est le de la thyroïde, ils viennent d'où ah, mais... Bon moi je euh, enfin, je sais pas marrant que vous ne répondez pas vous <rire> tournez directement mais que vous avez non, non, non. alors vous avez est-ce que vous avez sur ce plateau des éléments de preuve de ce que vous venez d'avancer oh, est-ce que la, vous avez des études la, ou autrement la, mais non la facilité fonctionne bien bah, oh, bien sûr vous M Pro bah, si vous avez des éléments dites-le c'est vous qui faites venir les spécialistes. mais vous êtes mais vous, mais vous bah, alors n'aidez pas n'importe quoi, où, quoi vous, vous appuyez le, vous, là, vous, mais vous appuyez sur quoi vous savez vous appuyez sur quoi pour dire qu'il y a des cancers de la thyroïde en France apparemment il n'y a pas il n'y a pas d'article là-dessus mais moi je veux Cherchez, vous les vous me, vous me parlez d'un sujet, effectivement, dont je suis plutôt surpris. Je ne peux pas réagir parce que je n'ai pas. Euh, on n'est pas une génération polluée. On n'en a pas pris, pris plein la gueule pendant 40 ans. Pas enfin. plus que nos parents. Non. non. Pas plus que moins vos parents. Que parents. Oui. Moins que nos parents. La sécurité alimentaire. moi que nos parents depuis 50 ans, c'est indéniable. Ah bon, ah bon hein, au au la sécurité vois... alimentaire. Oui, avec tous les plats préparés qu'on se prend à base de cheval et compagnie. On Mange beaucoup mieux aujourd'hui que mon. Vieux que vos parents. Vous vivez mieux que vos parents. c'est une raison pour plus. Alors on vit plus vieux, mais c'est une raison pour plus mal vivre. On vit beaucoup mieux et on, on vit, vit beaucoup est mieux. plus vieux que nos parents. On vit euh, beaucoup mieux. La, la pollution dans les années 50, monsieur, les usines qui étaient à l'intérieur de ville, dans la périphérie immédiate des villes, qui rejetaient des fumées noires, ça ça a été quelque chose de terrible pour eux. Nous on ne vit plus ça. Heureusement.